En Tunisie, il n'était pas question pour les personnes handicapées de réclamer leurs droits ou pour les organisations de personnes handicapées de travailler sur la défense de leurs droits. Aujourd'hui, ce pas les personnes handicapées sont en mesure de se défendre. Beaucoup de personnes se sont regroupées et ont formé des organisations, des associations. Il y a beaucoup de travail à faire en Tunisie. Dans le cadre du projet DECIDE, nous avons aussi élaboré une recherche qui porte sur la protection sociale, qui est une thématique très importante aujourd'hui pour les personnes handicapées. Cette recherche elle a été menée par des personnes handicapées, selon la méthodologie d'IRPI. Les enquêteurs ont questionné d'autres personnes handicapées, dans les deux gouvernements de Bizerte et de la Manouba. Ils se sont intéressés aux zones urbaines, périurbaines et rurales. Dans cette étude, j'ai travaillé avec une équipe qui comporte 10 enquêteurs et enquêtrices pour... Six enquêteurs travaillent à Manouba et quatre travaillent à Bizerte. On a fait utiliser la technique de boule de neige pour le choix des personnes en situation de handicap qui vont participer à notre étude. Tout d'abord par le contact avec les associations et les organisations qui travaillent dans ce domaine, aussi les hôpitaux, euh, nos amis. Nos amis, on a des amis des personnes handicapées, aussi bien. Dans cette étude, on travaille ensemble. Tout d'abord, nous sommes des amis, parce que nous sommes tous des personnes en situation de handicap, moteurs et d'autres visuels. On a un esprit d'équipe. Il y a un Khaled, par exemple, dans cette équipe. Il m'a aidé beaucoup et m'a facilité la tâche lors de la sélection des personnes handicapées visuel. Pourquoi Parce qu'il a un handicap visuel et ceux qui ont un handicap visuel, ce sont euh, des amis de, de cette personne. Parce qu'ils ont resté ensemble euh, pendant l'éducation. C'était en 2015, avant d'avoir mon poste dans l'hôpital. Euh, c'était à travers mon, mon, mon ami et mon camarade euh, Ahmed, et Il m'a dit, il a, il a une association de handicap. Est-ce euh, que tu peux participer avec nous de, de faire des, des interviews euh, On a fait une euh, formation, c'était en 2015. Euh, donc à travers ces, ces, ces, ces événements, j'ai commencé. Les enquêteurs ont fait un excellent travail, ils étaient très motivés. Ils étaient fiers de dire, notamment Oral, ils étaient fiers de dire qu'avec qu son binôme, ils étaient les premiers à finir. Ce qui a permis à ces personnes-là aussi d'être actives et de rencontrer d'autres personnes handicapées qui vivaient la, leur, la même situation, peut-être, et donc euh, de les questionner et de faire que leur connaissance. C'était C'était vraiment... Euh, C'était pas facile, voilà. On a, on a eu beaucoup de difficultés de déplacement, de transport, de, de, de faire satisfaire les, euh, les, les handicapés ou bien les, les parents de, de, de contacter ou de faire des interviews avec eux, voilà. Pour avoir le droit à la santé, il doit tout d'abord avoir l'accès au, au, au transport pour aller à l'hôpital, par exemple. La, la majorité de, des personnes qu'on a visitées ici euh, ne savaient rien de, de, de, de la juridique et de droit. En Tunisie, aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est que qu'ils soient de zone urbaine, périurbaine ou rurale, la plupart des personnes handicapées ne connaissent pas leurs droits n'ont pas connaissance des différents services de protection sociale qui existent. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est la difficulté d'accès à ces services-là pour tous. Je pense que ces dernières années, on a réussi à faire beaucoup de choses. L'article 48 est un énorme gain pour les personnes handicapées. On sent un engagement de l'État pour le changement de la situation des personnes handicapées, le changement de, de l'approche de protection vers une approche qui est basée sur les droits des personnes handicapées. Il y a un engagement qui se reflète par la mise en place d'une commission au sein de l'Assemblée représentative du peuple dédiée la, aux personnes handicapées. Les lois aujourd'hui changent notamment la loi pour l'employabilité des personnes handicapées qui est passée de 1 à 2%. J'espère vraiment que cela va se répercuter sur la société, sur les citoyens, pour que toutes les lois et tout ce qui est écrit sur le papier soient appliquées sur le terrain.